Salut à tous, il est 5h30 du mat, je vous emmène bosser ici chez Promo Cash, enseigne du groupe Carrefour, premier réseau français de Cache carry, avec 144 magasins partout en France, dont celui-ci de Nantes, où nous avons rendez-vous avec François, son responsable. Allez, suivez-moi. Salut François. Salut Géry. Alors ça pique un peu, 5h30 <rire> C'est comme ça tous les matins Ah oui, c'est comme ça tous les matins. Ah bon Et c'est pour ça que je suis ravi que tu sois là aujourd'hui. Tu vas pouvoir me donner un petit coup de bain. Masque obligatoire, ouais, n'oublie pas. Bien, Et un petit coup de gel, si tu peux. Bon, mais François, qui sont tes clients ici Ah, bah les clients, écoute, ce sont d'abord les restaurateurs, évidemment. Okay. Hein, c'est notre première clientèle. Ensuite, on a les revendeurs également. On a aussi tout le, toute la collectivité, la restauration scolaire, mais aussi la restauration collective d'entreprise. Et puis après, ben, on a aussi la partie associative okay. qui viennent euh, s'approvisionner chez nous. Il faut qu'on aille donner un petit coup de main là, à Vanessa. Ouais. Donc là, une commande client une passée commande... par Internet, Exactement, c'est ça. Donc là, maintenant, on va la préparer. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job, François Eh bien, écoute, ça fait euh, 10 ans franchisé euh, en location-gérance. Euh, ok. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job ah ben, Ce que j'adore, c'est qu'il voilà, y a vraiment tous les aspects. C'est qu'on démarre, euh, d'abord on est indépendant, ouais. moi c'est ce que je voulais, par-dessus tout, c'est ma PME. Euh, okay. Il y a l'aspect managérial avec les équipes, ensuite il y a l'aspect, bah, voilà, ce qu'on fait ce matin là. Okay. Hein, donc se mettre la main à la pâte, moi ça me plaît aussi, Donc, c'est voilà, ce qui fait partie du job et c'est ce qui me plaît aussi. Okay. On est vraiment multitâche, enfin, de la gestion, du commerce, On va ouais. sur le terrain il y a l'aspect magasin et l'aspect aussi commercial. Servir à tes clients, hein, Servir mes faire, clients, hein. restaurateurs, aller en prospection à l'extérieur. Okay. chercher de nouveaux clients, donc ça c'est vraiment une super partie. Et chez Promocash en particulier, qu'est-ce qui te plaît ah, Chez Promocash en particulier, c'est la force que nous apporte justement toute cette structure, euh, même en termes de, de promotion, d'animation de, commerciale, voilà, on, a, on travaille avec un partenaire, on a le club Promocash aussi, qui est le cercle fidélité pour nos clients. Okay. Donc c'est important de s'appuyer sur une grosse structure, telle que Promocash et le groupe Carrefour. Alors Géry, tu ouais. mets 8 fardeaux de cette farine-là. Moi, je vais chercher l'huile un peu plus loin. Okay. J'arrive de suite. Mais toi, tu manages combien de personnes, François euh, 22. 22 okay. 22 personnes, Ouais. Et tu es quel type de manager ah, Moi, j'aime bien être participatif sur tous les aspects euh, commerce. Okay. Et puis après, il faut être un petit peu plus persuasif sur tout ce qui est hygiène, euh, voilà, et sécurité. sécurité. Voilà. Allez Géry, on y va parce que le chauffeur nous attend. Tu mis la vitesse supérieure, là. Ah bah là, on a mis la vitesse supérieure <rire> parce que j'ai peur qu'il soit déjà parti. <rire> euh... Allez, j'appuie sur le bouton. Hop. Bon François, les trois qualités qu'il me faut pour devenir franchisé comme toi, ah. ce serait quoi Déjà, il faut que tu sois épicurien, hein, ouais. c'est-à-dire aimer vraiment l'univers de la restauration. Okay. Ensuite, euh, le développement commercial, okay, ça c'est hyper important ouais. aussi. C'est-à-dire vraiment avoir le goût du commerce, être capable d'aller en prospection. Et puis, bah, travailler en autonomie avec tes équipes. Voilà. D'accord. Bon Et toi, tu te vois où après ah bah, Après, moi je me vois évidemment investir dans la franchise, hein, devenir franchisé investisseur, c'est-à-dire être propriétaire de mon centre de commerce. Les deux, commercial pour la prospection et commerçant pour le développement du réseau. C'est comme le vin, il y a des opportunités partout en France. Entrepreneur, puisque je suis indépendant et je bénéficie des services support de l'enseigne Promocash et ceux du groupe Carrefour. D'abord quelques années en location en gérance pour capitaliser et puis ensuite devenir investisseur propriétaire. François, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien ici en toute franchise. C'est ce qu'on essayait de faire en tous les cas. <rire> Moi, ça m'a donné envie de devenir franchisé. Ah bah tiens, commence donc par enfiler la veste déjà. <rire> merci beaucoup. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir comme François, franchisé de votre magasin, contactez l'équipe.